Bonjour, bonjour, euh, bienvenue dans ma petite playlist euh, de lecture. Euh, ici, j'aimerais bien vous rapporter un livre que j'ai lu récemment. Euh, c'est Le jeune qui guérit euh, de Edward Hooker-Dewey. Euh, c'est un Américain qui l'a écrit et c'est un livre qui date des années 1800, euh, la fin des années 1800. Euh, et euh, ce livre a été des plus passionnants euh, non seulement parce que euh, je faisais un retour mais un siècle en arrière et, euh, et la manière dont c'est écrit euh, c'est vraiment euh, l'enrichissement de la langue française on la voit clairement dans le livre euh, et alors euh, par rapport à ce livre-là euh, le docteur Dewey en fait c'est un généraliste euh, qui maudissait euh, les techniques de soins euh, qu'ils avaient à l'époque. Euh, les techniques de soins qu'ils avaient à l'époque pour soigner les gens, c'était euh, leur bourrer de nourriture euh, pour, pour qu'ils qu qu aient des forces pour lutter contre la maladie, euh, avec des litres de lait et des litres de whisky par jour. Euh, sans compter qu'à cette époque-là, il euh, y avait l'arrivée des médicaments. Euh, donc, euh, médicaments, whisky, lait et plus euh, je ne sais combien de repas par jour. Vous imaginez l'état du malade, plus la maladie qu'il encourt. Enfin, bref, c'est un truc de dingue. <rire> c'est un truc de dingue, mais c'est comme ça qu'ils sonnaient les gens à l'époque. Euh, et le docteur Dewey l'explique très bien au fur et à mesure du livre euh, il va rapporter plusieurs témoignages de personnes euh, qui ont guéri grâce au jeûne mais on ne parle pas d'un jeûne d'une semaine ou deux semaines il y, y a eu vraiment des jeûnes qui allaient jusqu'à 40 jours euh, et où la faim revenait naturellement où l'embonpoint euh, revenait naturellement aussi il euh, y a des personnes qui, qui se sont senties revivre après ce jeûne là euh, et d'ailleurs, euh, les médias vont commencer à s'en emparer. Euh, les médias locaux sont plus à dire, euh, oui, la médecine, euh, euh, la médecine du docteur Dewey est excellente, machin. Et alors, il, il, il, enfin, voilà, donc il le, le, le média local euh, valorise la médecine du docteur Dewey. Tandis que les médias euh, un peu moins locaux et plus... plus une plus lourdes conséquences vont commencer à relater des faits de décès euh, où, euh, ce sont des morts de, où, où ce sont des morts qui sont morts de faim, etc. etc. Et le docteur Dewey explique qu'il a eu quelquefois accès euh, aux autopsies de ces personnes-là, et alors, et, et alors qu'en fait, l'autopsie euh, ne révèle franchement euh, pas une mort de faim, mais d'autres symptômes à côté. Euh, donc il y a toujours cet effet médiatique qui, euh, qui essaye d'écraser et. Euh, et, et en fin de compte, euh, je ne sais pas comment cette médecine a disparu, euh, mais il, il se fait qu'elle a disparu, puisque la, le jeûne n'est plus dans, dans, dans, dans les techniques de soins à l'heure actuelle. Oui, ce qu'on entend, ce sont des jeûnes pour, pour, pour apaiser ses, son système digestif, pour le laisser au repos, etc. C'est des techniques de jeûne qui viennent comme ça, et c'est tout, c'est très honorable. Mais euh, ça ne fait pas partie euh, de la méthode de soins. Et en plus de ça, il va aussi euh, parler, euh, parler des maladies mentales euh, en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi on gavait ces gens-là euh, avec euh, des nourritures à tout va et des médicaments à tout va. Et en plus de ça, avec un travail soutenu, donc les, les psychiatrisés euh, fabriquaient des, des briques en fait. Ils fabriquaient des briques et, euh, et donc... « man, Travail, manger médicaments, plus faire des briques ben, », ils n'avaient pas le temps, de, ils pas le temps de, de penser à leur maladie et de se soigner. En fait. euh, et le docteur Dewey insiste sur le fait que ce sont des personnes qui ont besoin énormément de repos euh, et que, euh, et, et que ça, leur fait, ça, ça leur ferait du bien de, de, de jeûner aussi. Il euh, y a eu un cas de folie euh, qui a été guéri par le jeûne euh, grâce au docteur Dewey. Euh, c'est écrit euh, dans le petit livre euh, ici. Maintenant, je ne sais pas si vous allez le trouver en bibliothèque. j'en sais rien du tout. Mais moi, ce que j'ai comme projet avec ce livre-là, c'est que euh, je vais essayer de le rééditer en, en PDF. Et je le mettrai à ce moment-là disponible sur mon site. Euh, ben voilà. voilà et euh, en, fin de compte, euh, en fin de compte, si je me souviens bien, euh, sur, sur Google, on peut regarder... Euh, s'il n'y a pas des centres de jeûne. Si je me souviens bien, il y en avait un en Suisse euh, qui guérit des cancers euh, par le jeûne. Euh, mais je ne me souviens plus du tout du lien. Enfin, j'avais cherché ça il y, y, y a très longtemps. Mais euh, enfin, voilà, si, si jamais je retombe sur, euh, sur le site, à ce moment-là, ben, je, je le rajouterai dans la vidéo. Euh, donc voilà, le jeûne qui guérit, euh, ce n'est pas de la blague. Euh, ça guérit vraiment. Euh, c'est pas pour rien que les musulmans font le ramadan aussi, euh, parce que ça, ça vient vraiment apaiser euh, l'esprit autant que le corps. Euh, maintenant, le ramadan, le, le ramadan, c'est encore un peu différent parce que on casse le jeûne la nuit et on mange le matin très tôt. Euh, mais il quand même, il quand même, c'est quand même un jeûne aussi, quoi. Euh, et moi, dans mon vécu, euh, je me souviens, quand j'ai commencé à traverser la folie, euh, eh bien, euh, je ne pouvais plus avaler aucune nourriture. Euh, les seules choses que je mangeais, c'est pour éviter de tomber dans le coma, par exemple. Euh, mais c'était vraiment des petits trucs, et voire même rien du tout, quoi. Et je suis restée pendant, euh, pendant près de neuf mois euh, sans, sans rien avaler, quasi, euh, et, euh, et je me sentais vraiment revivre euh, je me sentais revivre et, euh, et c'est comme si quelque part mon esprit était en train de se guérir je conseille à personne euh, de faire euh, un jeûne comme ça euh, sans avis médical ou euh, sans soutien de, de la part des proches parce qu'il euh, faut vraiment y aller pour faire ce jeûne là quoi. Euh, euh, voilà, voilà bah, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire J'espère que vous allez pouvoir le lire. Euh, moi, je m'occupe de le faire en PDF et euh, je le publierai sur mon site et je vous tiendrai au courant par ma page. Voilà, mille bisous, bonne journée, à bientôt.